Ce qui a changé pour moi euh, avec cette formation, c'est d'abord la découverte de contenu théorique, euh, des champs que je ne connaissais pas, comme la communication non violente, comme l'analyse transactionnelle, comme la psychologie positive. Alors à ce stade de la formation, puisqu'elle n'est pas terminée, c'est quelque chose qui bouillonne en moi, que je n'ai pas fini d'explorer. En fait, euh, pour prendre une image, c'est comme si euh, j'avais un, un champ que qui a été labouré, qui a été euh, enrichi et, euh, et pour l'instant je suis en train d'arroser en fait et je m'aperçois qu'il y a des petites pousses qui se, qui se font. Euh, mais voilà, pour l'instant j'en suis à ce stade mais euh, c'est vraiment une richesse euh, énorme. Après, euh, et bien plus fondamentalement, ce, que, ce qui a bougé pour moi dans la formation c'est la découverte euh, de moi tout simplement, de, de mes valeurs, de mes forces de mes compétences, et mes, puis de mes faiblesses aussi, bien évidemment. Et, et euh, ça, ça se fait au fur et à mesure des modules, et quelquefois, il y a des révélations qui font juste... Waouh wow, Je ne voilà, je m'étais pas rendu compte de ça, ou ça devient comme une évidence. Et, euh, et, et, et tout ça, ça permet euh, au bout du compte de s'aligner, vraiment, et, euh, et de s'accepter. Euh, tel qu'on est, euh, sans phare, alors évidemment euh, c'est un premier chemin enfin moi j'estime que je suis toujours sur le chemin de cette découverte mais euh, voilà, ça m'a mis sur le chemin j'ai déjà des jalons et je, et je sais euh, allez, par où je vais avancer cette formation, s'il y avait un seul mot que je retienne et que je voulais faire passer c'est vraiment la sérénité euh, moi j'ai trouvé de la sérénité euh, parce que s'aligner c'est très agréable et, et je suis pour l'instant dans un milieu professionnel qui est prenant, qui est stressant, et je m'aperçois que finalement, je suis capable de prendre du recul et, de, et de, de me concentrer sur ce qui est important. Et du coup, le reste, la pression, eh ben, je la mets un peu de côté. Voilà.